Voilà, le policier frustré est venu, voilà. Et nous ne connaissons pas ce qui t'a passé. Nous, M. FADHO. M. FADHO qui est là. Voilà, M. le policier dit. Et depuis M. le t'a tiré sur et a tiré sur lui. Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Sofia TV 423. Je suis plaisir pour me former dans les ça, mes nouvelles là, dans bon gentil mamite. Grand sécurité dans le pays d'Haïti, je ne connais pas la nouvelle, pas bon du tout. Dans le marché Salomon, il y a gros fusillade fait, plusieurs personnes prennent balle, sont en déa, c'est équipe de la qui débarque, j'ai envie de faire connaître la, de faire annoncer ça, dans une voice qui ce qui est sur Internet là, il dit qu'il prend le frapper très fort, mais là pour bonnet, il a pas de temps, prend le temps pour réagir, il fait connaître connivence à kiki village de dia je jodi a monsieur rivé fait gros fusillade craser plusieurs monde dans marché salomon et puis pays, les états unis gagné la justice américaine qui mettait en bacode yon haïtien qui fait tête passé pour avocat ou fait connexe ça tape travail dans système pratiquement depuis 15 années et l'autre côté, le débat continue dans la communauté internationale, avec force multinationale, yo, yo dit force de l'audio rentrer en Haïti. Cependant, Haïtien Haïtiens continue continué se laisser gang coup de qui ravager pays pendant que les Américains et l'autre nation ont fait dilatoire sa demandes te de manière officielle par Léon Charles, nous connaît qui était ancien directeur la police, et c'est sous Jovenel Temoui qui était dans l'ONU, présenté Haïti yo l'autre fois encore a demandé ses coups pour les Etats-Unis ou bien Nations Unies. Pressez, pressez, ta voyez force l'audio, venez aider Haïti. Mesdames, messieurs, pour un salut à l'autre, le faire essentiel, un journal là, pour aujourd'hui, rêvez de connecter en Samaréna, n'oubliez pas, ou connecté Pigo Réseau, Soviet TV83, nous, c'est Réseau Information. Eh bien, la situation est compliquée, on n'a pas eu la au niveau Mansé Salomon et pourquoi pas. Au niveau de la commune de Tabar, nous n'a pas eu là. En pile coup de balle à tirer. Et est-ce que c'est un monsieur Vité, qui a même temps envahi zone Tabar? Nous pouvons déterminer qui groupe de gangs. mais en pile tiré Et de l'autre côté, marché Salomon, en pile sans couler. Environ 5 personnes ont déjà perdu la vie, d'après bilan partiel. Et sans oublier, environ 15 personnes ont été blessées, d'après information qui a peine régionné là. La situation est compliquée au niveau marché Salomon. Pendant ce temps, il bandits. chefs Gang, a et ont et annoncé la zone de possible pour faire le tourner au désert. Eh bien, zone marché Salomon, si une zone tout près avec camp non loin de stade 14, eh bien, si vous avez coup de balle bandit, vous avez pas été identifié, vous avez bien, plus déjà, mais Pédilla, il y a cadre fiscal, c'est là, en décembre. Bon, Léonel, on a avec l'information ça, on a touché le dossier sécurité, côté noé bandit, examen qui tape t'a circulé. Sous motocyclette, t'as ouvert une coup de balle dans la nuit, vendredi 3 février. 2023, sous plusieurs mounas qui t'ai au dans le niveau marché, Salomon qui est situé et dans centre-ville, Port-au-Prince, plusieurs victimes t'as récensé parmi eux, plusieurs ont perdus la vie, yo, plusieurs lotes sont blessés d'après habitants, dans environ 5 mounas t'as fait voilà pour pays, sans chapeau en babala, bandit, ça, yo, plusieurs lotes sont blessés dans cadre qui fait, pendant après-midi, vendredi, 3 février, 2023, dans niveau, marché et Salomon, information qui rapportait et pas plus de choses, pour le moment, n'a pas nous t'a ignoré, identité, mon qui ta victime, aussi que motif, attaque là, seulement ça que nous, capables et effusier, ça, t'a provoqué, une panique générale dans environnement immédiat, marché, Salomon, côté, et nous, capables marché, Salomon, qui trouvait, tout grippe, stade silvio 14 chauffeur et bus à camionnette ainsi que taxi, motocyclette avec un monde qui t'a vendu dans ce sens-là, obligé quitter à la cause à Badi, kap opéré dans y'an Métropolitain nan ta dans fin, la vie environ 5 ans et moun et nan Mache Salomon et plus de l'autre qui ta sotiblessé, blessé' praple tout nan jou, qui saute passé au même j'en nou, te et lancé, ça d'après information nou te gagné de bonne sou côté kote Badi, village de Dieu Badi, grand ravine tap tante, pour entrer en possession, pour ne pas dire et tenter prend contrôle commissariat portail, Saint-Joseph-Lan, ainsi que Marché et Salomon et ça qui t'a fait viral à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à y a la bandit qui t'a passé de la parole aux actes à côté. Ils Yo fait un massacre à un niveau Marché et Salomon Léonel. Juste un instant. Bon. Euh, juste, pendant ce temps, mesdames et bon, c'est sûr, c'est un... Monsieur Sahio, nous pas posé nos questions. Est-ce que c'est... Bon, même si c'est quelque bougie qui est derrière, parce que ce n'est pas normal. Je regarde gens qui suivent Marchal, mesdames et messieurs. Je regarde Marchal, je regarde son équipe, et les gens qui ont pu chercher la vie, c'est normal, c'est ça. Mesdames et messieurs, avoué petit l'école, il a fait effort pour que les gens passent sous moto sans qu'on ne vise qui, quand c'est vide des mitraillettes, vide des monde. Comme si on se comprendre, comme si pour quelle raison on nous a fait un bagage comme ça. Ou pas car une explication. Monsieur gang ça, négio sort, négio lève, négio idiot, négio mal. Parce que ou pas car comprendre, mesdames, messieurs. Pour monar vendre comme ça là, comme si là le cherche la vie pour petit lit. Il li décider de d'entrer dans vieilles affaires ou même qu'il dans vieilles affaires. Gardez qui est son partage, mesdames, messieurs. Gardez ceux des monde qui n'a grand rien à voir avec qui son gang, qui son insécurité. Y a zam nan vous amène en Prenez ça passez où est Henry, passez où est Michel. Parce que vous êtes un groupe d'oligas qui a craqué le pays, même avec eux, Non, regardez qui mounia p'titré balle pendant nos deux Plusieurs mounis de victimes là. C'est sûr, certains Et les nous disons que justement, nous avons besoin de force anti-gang pour craquer les sacs. Parce que de euh, oui, bon, dîme, nous venons au moment où nous ne pouvons pas avoir pitié pour eux. Parce que les bagages sont trop. C'est trop assez. Oui, on avance. Bon, Jimmy, nous sommes capables de dire, nous sommes en tête, fait, messieurs, Chef messieurs. De parler de l'opération Tornade 1. Bon, excusez-moi, chef, messieurs. Donc, vous connaissez, et, et, et Point Selbé, a annoncé opération Tornade 1. Et bien, c'est aujourd'hui, -là, là, étonnamment, nous allons apprendre, et bien, l'opération de la c'est une opération secrète, c'est une opération passée, nous et nous gardé. Et, chef, la police, ça, pour mettre, et annoncer as annoncé l'opération Tornade 1. Est-ce que c'est qu'on est, qu est et, chef, police, ça, pas qu'on est, ça, ça veut dire tornade. mais nous, tornade qui était annoncée bon par la police, là semble bandits être bandit, même qui avait exécuté, ça semblait être eh, porte-parole, bandits et eh bien, et France avait fait tête qui passait, que elle était annoncé et eh, opération tonade. Eh, donc, je veux dis là opération qui était annoncée bon par la police, mais nous, c'est quelques grands bandit qu grand bandits, quelques grands bandits qui tombait, et eh bien, c'est après la prône, c'est l'opération qui était déjà commencée, donc, c'est un bagage qui vraiment, vraiment paradoxal. Eh bien, la police annonce l'opération, mais c'est bandits qui continue à, et, et, si mes actes à coubler sous population, et tel point au niveau marché Salomon, côté Kenouen, si marché madame Sarayo, qui continue à victime. Donc, il y a un qui continue à révolter conscience, sagrément dans la société. Encore une fois, si un ma madame Sarayo, qui ça a fait, qui a payé, et c'est eux même qui continuent à porter victime. Donc, mes amis, nous, nous, nous, nous, nous, France LB, c'est un jouet c'est bêtise. bêtise. tu as passé le monde avec ma opération, opération 1, donc un peu le monde dit dimmi, semblé, monsieur ni Ariel ni France LB, c'est qu'on est ou pas qu'on est, ça des tornades, parce que là on parle des tornades, sont tous millions, ils ne peuvent pas faire, parce qu'on ne peut pas même qu'on est, ça ne Donc, parce que c'est Mondio là qui avait exécuté, ça a France LB qui pour mettre là, eh bien, est-ce que France LB, c'est Paul Paul Mondio qui est nous pas connaissons pas, mais à ce qu'il paraît, nous sommes capables de constater que ces bandits ont été sa ça a été fait. Lisez-vous maintenant, Anderson. Bon, Léonel, nous avons avancé avec l'information, On a toujours été dans le dossier de sécurité, dans qui avec un pays d'Haïti, côté plusieurs agents et policiers qui ont été dans sous-commissariat pour arriver, procéder avec uh, arrestation Noël, sans une autre, tout près, Capuchada la journée, mercredi 2 février 2023, d'après information qui relayait par bureau, coordination, presse, institution, policière individu, ça qui fait une date 5 mars dans l'année 1984, un, dans la commune, dépa, et quoi débuqué, département de l'Ouest, Yota, Méténie, hors d'État, de nuit pour détention illégale, zama à feu, usurpation et de titre avec uh, usage de faux, En écriture avec uh, destruction et dans sa sa, Noël, du du nôtre, no, et, et yon zama type uh, pistolet, numéro série sans. 2801 54 arrestation li, et c'est ça, l'institution policière là, t'as confirmé à travers yon communiqué, pour finir, présumé, usurpateur et de Titan ta déjà arrêté, par agent l'audio, pour ça autorisation de tente avec un passé pour un juge de paix pendant que l'a exécuté plusieurs contrats avec un titre ça, c'est ça et toujours d'après institution policière là et individu ça qui répond dans nos nom de Noël, sonne du no parce que l'état fait été passé comme étant un juge de paix dans la commune en croix des bouquets. Monsieur le là, Madame, Monsieur là qui fait être passé pour un faux juge de paix et comme nous toujours dit, en Haïti, en Haïti, on est nous, mais n'empêche, malgré toute critique que nous sommes capables de faire, eh bien, au moins, et au, premier monsieur, au moins, au moins, il y a un bas code là, <laughs> nous avons un devant nous là, et contre si il y a plusieurs <inaudible> monde qui en victime de lui, et dans l'article, ça n'a pas mentionné, en ne Si nous avons monde qui victime, de monde qui est mais il faut mais juge de paix, il faut juge de paix, mesdames, messieurs, e... au cas où regardez bien. Et, d'après informations que nous recueillons, eh et bien, Noël, sans même souvent, il y a des gens qui arrivent à tomber dans la zone de pays, pays, quoi de bouquet c'est qu'on débarqué, quand en base a un pays qui et bien, là, il y a avec certains types très dangereux, et eh bien, qui fait être dépasse pour juge de paix mais c'est rôle, ça, qu'on veut, dans le là, et eh bien, et là, police le déposer la patrouille, et eh bien, je sais pas y à l'écran là, et photo monsieur, et bien nous avons regardé visage monsieur, et bien, et Noël Sandino lui-même, et c'est non ça lui-même, ni gagné, nous avons rappelé, nous habitué une faire tentative, à essayer fait faire constat, lorsque, et bien, confrère, nous avons tué le monde, et bien, maintenant qui pays, maintenant qui ça, la République est tombée, bandit, compatible, un juge de paix, Bandit a bien une constat pour les bandits par les euh, retombés, eh et bien, c'est constat, si j'ai sonné eh, au niveau de la commune de quoi des bouquets et eh bien, bandit qui fait le passé pour juste de plein, mesdames, messieurs. Bon, Lionel, pour bon avancer avec un dossier, ça juste avant, et même demi avancé, tout le monde connaît. Voilà, yo juge de paix, yo juge de paix c'est un monde qui là pour bon magistrat qui là qui provine et fait constat. À chaque fois qu'il y a un incident qui e e arrive dans une zone plus particulièrement dans cadre EDC, nous assez souvent leur un monde arrivé, tomber en babal soit en babal bandit ou du moins en babal, agent et autorité et agent et policiers, au de paix ça yo même, yo toujours accompagné avec yon patrouilleur policier yon façon pour capable faire constat légal. Jodi à la tour, nous-mêmes, oui, et nous d'accord que la police, nous venons mettre maintenant Colette Noël, ainsi connu, qui t'a fait passer, pour on faut et juge de paix, mais qu'on ça, nous connaissons Noël pas pas fonction pour contre c'est tout un réseau qui a fonctionné ensemble, c'est-à-dire, les policiers qui sont dans la commune, policier policiers qui travaillent ensemble, d'après tout un nous que nous avons, Noël, qui fait passer pour faux juge du paix dans la commune, et quoi des bouquins, à chaque fois, et la police ta fini à ils ont présumé bandits dans la commune, et les bandit ça lui-même, ils ont arrêté, Noël, fait tête fait passer pour juges du paix, ils faire fait ça après, même lui même encore, et ils prennent ça, ils remettent avec eux base et bandit ça lui-même n'est pas fonctionné pour ne pas dire monsieur Katsamaozo aujourd'hui là après arrestation noël c'est pas ni noël à côté pour le capable réfléchir non mais il faut que la police et nous capable auditionner Noël ainsi connu et si possible c'est courant et pour travailler Noël pour faire et faire parler nous on fasse on peut calmer ou en monde, qui fait partie et réseau ça nous pense que l'état bon pour la commune quoi des bouquets jeudi là et si on travaille la police a peine commencé le nous connaît juste de zéro toujours a on patrouille policier qui accompagne à chaque fois yo préal fait un constat bon et ça pour ne pas oublier et... Et en parlant de Noël et Sandino, il y a des propriétaires de morts qui ont gagné des gens qui ont dans la rue, soit famille engagée pour mettre les propriétaires Mais ils ont utilisé Noël et Sandino pour être capables de faire constamment. Mais si vous pour comprendre, si vous y a un faux ministres, un faux président, nous avons deux faux ministres qui ont peine la peine de l'arrière-pied, et nous avons un faux ministres ministre qui et la rue, et jusqu'après, nous avons un faux président. Faux président Fritz Jean, ça veut dire à combien de plus fortes raisons pour pas gagner un faux juge de paix. Donc c'est dans ça, c'est dans ça que pays a tombé. Faux policiers, faux juge de paix, faux président, faux premier ministre. Donc, maintenant qui ça, le pays à tomber, nous ne pas oublier de saluer et si grand monde, si grand monde, André Michel Timettea, si grand monde est.. Jean-Louis, dans lui, faux président, donc son pays ça. Parce que, il et, et, faut quand même, Gombo qui dit, il faut quand même, nous dégagerons so le monde qui dans ce là en ce cas avec faut faut faux juge de paix, faux président, faux premier ministre. Donc, parce que, c'est grave. Et puis, en même temps, mesdames et messieurs, il faut nous dire, est-ce que ça a étonné nous? Non. Et nous, toute notre avons entendu des voix, c'est vite l'homme. l'homme qui dit que nous avons tous les pays, nous avons tous les pays, honnête avons tous les pays, nous les pays, dans tout département, dans toute boîte l'État, les M. Zulgaïmoun dans toute boîte l'État, eh bien, ça a pour vous vous, hein? là. des vous disent, là, il y un faux juge de paix. Parce que pendant qu'il n'a pas parlé sérieusement, mesdames, il n'a pas parlé pour nous re, re, restituer et e, e, payer, hein, surtout, nous force la police, la. Non, dans la police, la même nous, quand nous avons pile mauvais graines. eh bien, nettoyage, l'idée ne commence pas là. L'idée ne commencer pas là, parce que ce n'est pas normal pour des faux juges de paix et il y a une arrestation non seulement ça il y a l'autre police qui a avec lui donc c'est si quand même très très grave et puis c'est une raison qui fait que nous nous connaissons nou toujours dit la police monsieur nous connaissons ça nous connais nous connais toutes bonnes nous connais tout mauvaises graines à ce moment-là et bien travail avant même que nous attaquer l'autre monsieur monsieur gang qui confirme ses ça et bien font nettoyage bon côté font nettoyage dans l'institution. on pense a besoin eh, ça pendant population et bon nous confiance pendant la population avec nous là, eh bien, pas fait population en rentre. Pas fait population en rentre, mais les policiers surtout, parce que là, je pense que nous venons en ça, parce que pendant nous, nous avons parlé de massacre qui fait aujourd'hui à la, dans ça eh bien, pendant ce temps, toute la tout police monsieur en grève pendant ce temps nous avons l'armée d'Haïti. ça y est même, même, nous par contre, si pas en vacances, nous n'avons pas de protéger, nous par pas mais simplement, Bagay, il pas qu'à arrêter comme mesdames, messieurs. au pays, tout un pays qui est en état de faillite. C'est ça, là. Nous avons institution, nous avons pays qui est en état de faillite total, total, total. Pendant ce temps, nous avons soi-disant un gouvernement. Pour faire quoi, ou pas connaît Pour faire qui so ne pas connaît, eh bien, il y monde qui capable de faire. Déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour... Autorité haïtienne n'y pas suspendu réclamer une force intervention dans le pays d'Haïti pour aider, d'après Saoudi, la police nationale à combattre gang Ça fait dans les Nations Unies avec l'ambassadeur Antonio Rodrigue en passant par le Premier ministre Ariel Henry dans le 7e sommet CELACLA dans la ville de Buenos Aires en Argentine. Denia c été dans siège organisation État américain OEA dans Washington DC. Côté représentant permanent haïtien dans l'organisation hémisphérique, l'ambassadeur Léon Charles reproduit deux de force d'intervention en Haïti avec un état des lieux. Gangs armés tuent, volent, violent, pillent la population et commettent des violations atroces des droits humains. Ambassadeur Charles, ancien directeur de police nationale dans le pays d'Haïti, évoquait un paquet d'autres incidents, parmi eux, attaques sur résidence du Premier ministre Ariel Henry, et incident dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, sans oublier mes aventures Premier ministre, là, l'étape sautée dans ces lacs, avant que l'ambassadeur Charles refait demande demande. Pour faire face à cette grave situation, le gouvernement de la République d'Haïti a sollicité en date du 9 octobre 2022 l'appui de la communauté internationale. À travers des, des principales organisations dont Haïti est membre fondateur, l'OEA, certes, en vue d'accompagner les forces haïtiennes dans la lutte contre cette insécurité grandissante. Cette demande a été renouvelée par le Premier ministre au cours de son intervention au 7e sommet de la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans la diaspora aux États-Unis surtout, position au département et au gain en pile nuance. Marlène Bastien, commissionnaire arrondissement Miami-Dade, district 2, pavle intervention dans le pays d'Haïti. Il est important pour nous amplifier voie, pour nous organiser, pour nous amplifier Donc pour nous faire les États-Unis comprendre, pour nous faire les membres de l'État comprendre, pas une intervention après la pays, des pays dans plus de problèmes toujours. Pour l'ancien magistrat de la ville de État Massachusetts, aux États-Unis, jean bradle de l'État, en cours, Haïti besoin d'une intervention, mais une intervention calculée. Je vais une force étrangère mais, qui calcule. Ce n'est pas juste vini, faire ça après à, une semaine, après ça y aller, après ça Il faut que vous venez avec un résultat permanent. À côté États-Unis et Canada qui ne peuvent prendre tête de mission militaire en Haïti, il y a plusieurs autres pays qui réagissent favorablement à une force militaire en Haïti. Salvador, par exemple, voulait mettre sa voix à la disposition Haïti. Bahamas a déjà exprimé disponibilité. Et pays Jamaïque n'envoie premier ministre li, Andrew Holness dit qu'il paraît pour participer avec militaires et policiers dans une force internationale en Haïti.